Rimback records Kamani moshi hey. Trop vieux l'amant, ouais. Bon bon bon. ouais, je veux le trouvera l'amant. Trop belle amant Ouais, Kamani moshi a bon Trouve-la-mont Ouais, je veux le trouvera l'amant. Trop belle amant Ouais, Kamani moshi a bon 8h du mat ils commence à nous filer, moi et mes sauces so sont grave obligés, rien à foutre que les cœurs nous a quichés, nous coursent, nous chopent même t'es fois nous fument. nous fumer. c'est pas, je suis dans la place, nègre de champs, je me fais des tâches, ils ont décrété le plan Marshall, alors à midi je me casse à rimbac Mon nègre tu peux le faire Un prisonnier de Los Angeles sur la zone Attendu comme Jésus chez les pieux, les fanatiques sont trop trop tourmentés. Car manimo, si c'est vrai, j'ai grossi. Kiss tout ma babies des ton pour si ma manga, bouté à mon bali envers eux. Ce n'est que justice, toute la thé si ma ma Je suis trop de spi car j'ai utilisé toute la boutique. Les bullies de bitch, toi qui me donne des vertige. On est gros, tu peux le faire, on est gros, tu peux le faire Mais surtout lâche pas l'affaire, mais surtout lâche pas Quelqu'un, on va tous mourir alors qu'on a chier de dessus. Où sont passés leurs mythes, leurs princes et leurs bêtes. Tu dors comme un émotif, mais simple, petit, si tu n'as pas de vie. Le peut courir un petit, tu n'as pas de chier. Quelqu'un, on va tous mourir alors qu'on a chier de dessus. Où sont passés leurs mythes, leurs princes et leurs bêtes. Tu dors comme un émotif, mais tu n'as pas de vie. Surtout la pas l'affaire dans nos rues et ghetto gang, dans nos têtes évola la guerre et ça pue la maternelle.